Par exemple, aujourd'hui, euh, j'étais en livraison de sérum Donc, je livrais donc, euh, le sérum dans les exploitations agricoles, dans les porcheries. Donc, là, j'ai fait euh, trois livraisons de sérum plus une crème à l'endernos matin. Et là, je viens de finir. Et là, il est quelle heure et, et donc, là, il est 14 heures. Donc, j'ai commencé à 5 heures. Donc, ça fait euh, 7 et de 9, de, 9 heures de, de, de travail. Quoi. Ce qui nous plaît, nous, c'est que bon, on part le matin, euh, Bon, on sait ce qu'on a à faire, et puis on est indépendant, en fin de compte. Le matin, quand on part, bon, euh, en fin de compte, on a, on a le, le camion, puis après on s'en occupe toute la journée. Euh, donc, euh, moi je pense que c'est ça, c'est le fait d'être indépendant, moi, je pense qu'il ben, y a monde des jeunes qui doivent être intéressés avec ça, hein, c'est clair. Hein. Je commence ma journée à 5h le matin, au debout à 4h. Et ça fait combien d'années que c'est ça Ça fait 37 ans. Qu'est-ce qui a évolué quest ah, la, la taille des bacs, des, les, les fermes qui s'agrandissent, qui se regroupent. À, à l'époque, quand j'ai commencé, on faisait 4, dans les 80 fermes, dans la journée, en ramassage. Et maintenant, on se retrouve, on fait une, une quinzaine. Je ramasse sur le secteur de Morlaix, donc... Euh, Daniel Morlaix, ça fait quand même pas mal de kilomètres. J'ai été formé que... en interne par un, par un ancien. Quoi. Ouais. Oui, oui. Puis il m'avait dit tu fais une semaine et puis si ça te plaît, bah, tu dis. Qu'est-ce puis... qui vous a plu alors, Michel Menu Le contact. Le contact avec les, les adhérents. Euh, ouais. Le contact. Hein. Puis euh, on est seul, quoi. On, est pas... on fait notre travail et puis voilà, c'est bien. Maintenant les tournées ont diminué parce qu'avant on faisait 12-13 heures par jour et maintenant on ne peut pas faire plus de 10 heures. Ben, la collecte, euh, nous on ramasse le lait, il y a des échantillons qui sont pris à chaque, euh, à chaque passage. À partir du moment qu'on pompe le lait, on a l'échantillonneur automatique qui prend un échantillon du lait et qui est analysé euh, à l'urcide à carré. Et nous, avant, après, quand le camion il est plein, on arrive ici, on fait un test. Pour voir s'il n'y a pas d'antibiotiques dans le lait, si le lait est de, de, de bonne qualité. Si le lait n'est pas de bonne qualité, c'est même pas la peine, on ne peut pas vider. Je quitterai jamais mon boulot pour, pour rien au monde, pour n'importe quel boulot.